Et maintenant, c'est lui qui va me parler la part de Dieu. Ai... Lève-toi. Quand j'appelle notre maman Jenny, on a craint pour la voie Esprit venu sur tout dans ce et glorifie le nom de Jésus. Je me réponds, je mets, laisse entre tes mains, utilise-moi, comme tu veux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et je m'oppose entre tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, esprit de dérangement, du sommet, au nom de la tête. Je les chasse au nom de Jésus Christ et nous apprenons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Je que tu salues ton frère et ta sœurs qui est à côté de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait de venir encore aujourd'hui pour prêcher sa parole. Et je bénis le pasteur Guillaume pour la confiance et j'ai béni aussi Pasteur Aimé et j'ai dit merci à tout l'ensemble de me donner aussi la confiance d'écouter ce que Dieu va nous parler, Amen Amen sans plus tarder avant de commencer euh, ce que Dieu a mis à mon cœur. Nous avons passé deux dimanches ici, avec Pasteur Aimé, il nous a prêché de bonnes choses pour moi, c'était des conseils, le comportement d'un chrétien, comment un chrétien peut vivre dans l'assemblée, dans nos foyers et dans nos entreprises. Ça m'a attiré beaucoup de leçons. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, le pardon. Le pardon, c'est un thème vaste que je ne peux pas lui parler comme ça, mais nous allons demander au Saint-Esprit de, de conduire. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malgré que j'ai mal vraiment à la tête, mais on va avancer quand même. Le pardon. Pour aller un peu vite, définition du mot pardon. Le pardon, c'est l'acte de pardonner une faute ou offense. Le pardon, c'est l'acte de pardonner une faute. C'est ça la définition d'un pardon. Pour aller un peu plus loin encore, sur la définition toujours du pardon, le pardon est le résultat et l'acte de pardon, la rémission d'une faute, c'est tenir une offense, une faute, pour nul ou les esquisses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon. C'est une action de pardonner une faute. C'est une action de effacer la faute que ton frère ou ta soeur a commis vis-à-vis -vis de toi. Le pardon, c'est aussi une. On peut se renoncer soit à le plan personnel, à durer la vengeance. Quelqu'un qui pardonne, il ne venge plus. Quelqu'un qui a pardonné, il ne peut pas conduire son frère ou sa soeur à l'institutionnel de judiciaire. Amen. Amen. Quelqu'un qui a pardonné, il ne peut pas aussi comme même... J'aimerais parler à l'Ingala pour bien parler. Quelqu'un qui, qui a pardonné, à quoi comme m'aimé, -e n'a qu'on a eu le la justice. Quelqu'un qui a pardonné, à quoi ko... Alléluia Amen ah. Quelqu'un qui a pardonné, à Renosaka, n'a pas atteigné ça, -so, il y a vengeance et il y a contre nous. -e. Quelqu'un qui a pardonné Renos, ça a tout acte qu'il avait euh, contre son prochain quelqu'un qui a pardonné n'emmène pas son prochain en justice le pardon. c'est ça qu'on appelle le pardon lorsque tu as pardonné tu dois renoncer à toute chose première des choses j'ai écrit dans ton esprit de vengeance et deuxième de faire justice par, par lui-même donc moutoyo a et le Seigneur a renoncé à ma pardon. Quelqu'un qui a pardonné doit renoncer à tous les mal que son prochain lui avait fait. Pendant que le prochain avait demandé pardon. Deuxième, il y a l'imbici. Il esprit a l'esprit de rendre justice. Et le deuxième point quelqu'un qui a pardonné n'a pas l'esprit de rendre justice à soi-même. Et ça, n'a pas l'esprit de rendre justice il y a beaucoup de gens aujourd'hui Si tu fais quelque chose Il a des difficultés si à de te pardonner Même si tu es venu vers lui pour lui dire pardonne-moi si tu viens vers lui pour lui, pour lui demander de te pardonner Il toujours Il aura toujours cette haine-là Même si les Cancangos Ils sont venus il ne pas s'excuser même si pour la chose là, t'appelles les autres personnes pour qu'ils tiennent à personne pour que Il aura toujours ses difficultés de Et pardonner. Même la justice il fait la justice soi-même. Il y a aussi de cela. Quand tu fais quelque chose. Dieu, même pas du mal. À pardonner. Parce que j'ai ces difficultés de pardonner. Or, la Bible nous dit, Dieu. A la, la, la vengeance et à moi la rétribution. Alléluia. Amen. Et Amen. Seigneur, Nous devons laisser tout dans le main du Seigneur. Parce que le pardon, pour moi, est le plan ou le cœur de Dieu. Parce que le pardon, c'est le plan ou encore le cœur de Dieu. Donc, le pardon, c'est la volonté de Dieu pour tout un chacun de nous. Le là-bas en pardon et sa volonté en pour Pour la Bible Étant enfant de Dieu, le pardon, c'est une volonté pour nous. Parce que la Bible nous dit que nous avons péché. Et Dieu nous a pardonné Et le Seigneur nous a pardonné. Et à combien de fois. Et à combien plus forte raison quand, quand ton prochain te fait du mal, tu ne peux pas pardonner. Si la Bible nous dit à moi la vengeance et à moi la rétribution, comment Comment tu pourras encore avoir un cœur dur à pour le À une personne qui a compris ses fautes. Hein et qui est venue demander pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Thème Mon thème aujourd'hui est Le pardon entre nous, les hommes. Pardon entre bison et bison. Le pardon entre nous les hommes, entre nous prochains. Sumon de Bible dans le livre de Matthieu 6. Alléluia. Amen. Matthieu 6. Verset 12. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 12. Je Les lis la parole, du la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Pardonne-nous nos, nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez répéter, euh, mon frère? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Prenons place. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 6, et 12, pardonne-nous l'imbisabiso. La Bible nous dit dans les livres de Matthieu, pardonne-nous pour le mal que nous avons fait. Pour que nous, à notre tour, nous puissions aussi pardonner à nos prochains. Soki si à chaque fois que nous péchions si nous retournons vers Dieu pour demander pardon pourquoi quand nous avons du mal nous avons ces difficultés de pardonner la Bible nous dit pardonne-nous de nos offenses quand nous aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés, comme on a pardonné, pardonne-nous le mal pour que nous, à notre tour, nous puissions aussi pardonner à ceux qui nous font du mal. Si nous voulons, voulons être dans la dimension que Dieu nous attend, et c'est la biseau, tout apprendre. Il Si nous voulons être dans la dimension dans laquelle Dieu nous attend, nous devons ça, nous devons pardonner à nos prochains. Si nous voulons partir loin, ça, nous devons en fait pardonner à nos prochains. C'est ça C'est ce que Dieu nous demande de nous pardonner les uns et les autres. Pardon entre nous. Le Pardon. Non, nous allons ensemble. Et le pardon entre nous comme les enfants des Dieu. À, de à chaque fois que quelqu'un pêche devant toi tu te dois de pardonner à cette personne c'est bon, là cela un jour Pierre à tout ni il avait demandé à Dieu il avait demandé à Dieu il avait demandé si quelqu'un me fait du mal. fois Est-ce que je peux pardonner à cette personne 7 fois Et le Seigneur avait dit à Pierre. Non. Et ce n'est au livre 77 à 7 fois. Non, tu dois pardonner à cette personne 77 fois. 77 à 7 fois. 77 à 7 fois. Amen. Amen. C'est dans le livre de Matthieu 18, de 21 jusqu'à 22. Amen. A chaque fois Dès qu'on a eu Assa yo mabé A chaque fois que ton prochain te fait du mal Esengeli na yo Oye bako limbi saye Ça te demande de te pardonner Même si mabéowana esokissimotemana yo Même si toutes les males te, si fait ma te fait du ma mal Même si mabéowana esokissio kimia Même si c'est ce mal-là Esengeli na yo Olimbi saye de... Tu dois pardonner à ton prochain Il faut pardonner Le pardon et la puissance qui libère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus disait à Pierre, euh, c'est là qu'il nous demande, c'est un chrétien de pardonner à tous ceux qui tous, euh, que nous font du mal, de pardonner 77 à 7 fois. Il y a le résultat du pardon. C'est là le résultat du pardon. Même si le mal est le plus fort, même si la personne te fait du mal, même si de répète le même te demander pardon, tu demander ma si à chaque fois qu'il va A à chaque fois qu'il va faire ce mal-là, toi aussi à ton tour, ça te demandera à chaque fois de pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a combien de personnes qui t'ont fait du mal que tu as refusé de pardonner. Cela jusqu'à aujourd'hui, tu ne leur parles pas. Je dis moi et cette personne c'est jusqu'à la mort. Moi plus jamais je voudrais entendre. Mais Peut-être que cette personne est venue te demander pardon. Mais tu n'arrives pas à parler. Et ça la personne. cette personne l'autre te demande pardon. Tu as accepté que Mais tu voilà. Mais dans ton cœur, tu as gardé ces choses là La Bible nous demande de pardonner 77 ans A chaque fois comme chaque fois, fois, fois. Comme nous avons l'habitude Nous retournons vers nous De la même manière cela nous est demandé de pardonner par là, le prochain Par là que nous allons avancer Amen, Amen. Le pardon entre nous le sommes. Pardonner les uns et les autres. Amen. Amen. reconnaître quelqu'un qui a fait du mal et lui pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le pardon. Le Le pardon. 8 verset 7 La Bible nous dit dans le livre de Jean 8 7 un jour Jésus était assis et batubayena simoko ba à commettre adultère Et les gens ils avaient ramené une femme qui avait commis l'adultère Et tant la la vers Jésus Et quand ils ont ramené la femme la femme vers Jésus Alors bien à Moïse et la et ils avaient dit à Jésus que la loi de Moïse demandait à ce que ces gens de femmes qu'on puisse les lapider. Et quand ils avaient posé la question à Jésus la Bible nous dit que Jésus était dans cri et était entre des cris. Tellement il continuait de poser la question moi. Jésus quand il a levé sa tête il leur a demandé Parmi vous c'est lui qui n'a jamais péché qui puisse prendre le pied il a continué d'écrire sur les la terre Les gens vont reconnaître que se sont reconnus comme des pécheurs. La dit qu'ils ont commencé à partir Du plus grand jusqu'au plus petit Parce qu'ils ont reconnu que aussi ce sont des pécheurs. Amen. Amen Alléluia Amen Pardonner les uns et les autres. Quand quelqu'un te fait du mal, nous devons arrêter des accusations contre les autres. Alléluia. Amen. Ils avaient reconnu qu'au-dedans d'eux, ils avaient aussi des péchés. Et Babandi pour péché. Ils ont commencé à partir. Et Jésus ah, bah, bah. a dit ni bango, a dit ni moisi. Et Jésus a demandé à la femme, femme qui t'a accusé Femme qui t'a accusé Et moi certain tout autour n'ayait, elle a vu personne. Et la femme et Jésus elle a regardé tout autour dit, elle, a pas, elle, est, a elle a vu personne. Moi aussi je été ah. accusé pas, mais kené o ça a dit sous ma bedie. Amen. Moi aussi je hallelujah. Travail ne fait pas. Halleluya. Amen. Dango muta reconnaître gasse naye, toi faute naye. Quelqu'un reconnaît ses défauts, Et tu dois pardonner à cette personne. Même dans nos familles, il y a beaucoup de personnes qui nous ont fait du mal. Ces mal-là qui nous ont empêchés d'avoir Tu ne parles plus à ces personnes parle plus à ces personnes. Même quand tu le vois dans la même rue, tu ne les plus, plus. Tu ne vois plus. Pour toi, je te dis, à ça ça passe comme ça. L'Europe, c'est par les gens. Tu dois pardonner. Amen. Même si la frère même la sœur la famille et c'est même dans nos familles, avec nos frères, et sœurs, nous devons pardonner. Ce qui est à maman, à autre on à papa, nous acceptons le camarade sonolo. Si y a ta mère ou ton père qui a fait euh, une quelque chose. Les amis ça y qui Cette chose là t'a empêché d'avoir la paix. Depuis que tu as dit quand Depuis que tu as. Si jamais un appel n'a été. Puisque aujourd'hui tu n'appelles pas. Les ça vous ne l'appelez plus qui appellent. Il y a aussi tu n'as pas n'a été. Tu parce, que tu as as dit. parce que tu as la haine contre lui ou elle. Parce que tu as la haine contre cette personne. Et c'est ça. Tu dois pardonner. Parce que a chaque fois à chaque fois que tu quand te toi tu, tu ouais, perds, Dieu il te pardonne. À chaque fois que tu mon Toi aussi, à chaque fois quand quelqu'un te fait du mal, tu dois pardonner. Nous devons pardonner eux. même à nos familles. Alléluia. Amen. Nous devons pardonner à nos amis. Alléluia. Amen. Nous devons pardonner à nos femmes, à nos maris. Alléluia. Amen. Le vrai pardon de reconnaître la faute et de pardonner. Alléluia. amen La femme qui t'a accusé et Et Jésus avait regardé, il n'avait vu personne, il avait dit moi aussi je te condamne Et pourquoi toi tu continues toujours à condamner les autres pourquoi toi tu continues toujours de condamner les autres pour leurs Tu es mieux Quand On te pose la question ou non, tu es le premier à dire. Oui, la chose qu'il m'a fait. Lui, je ne veux jamais. Je ne veux jamais peux dire jamais le temps qu'on vit. Alléluia. Amen. Les Sala. Il y a beaucoup de choses mal que nos enfants font. Mais tant que parents au Etant parent, tu es en colère, et lyon, dit ça. tu dois pardonner. Pourquoi accuser les autres? Pourquoi tu accuses les autres? Ceux qui opposent à nous, ma sou. Si toi-même tu es un pécheur, quand tu reconnais tes péchés, tu vas vers Dieu, il te pardonne. Et toi, à ton tour, quand ton prochain te fait du mal, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner Alléluia. Amen. Deuxième des choses. La deuxième des choses. C'est Dieu peut pardonner à l'homme. Amen. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 4. Ephésiens 4, 32e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Soyez bons et pleins de compassion les, les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Papa Amigo, pouvez vous s'il te plaît. Papa Amigo, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît Soyez bons et pleins de compassion les uns mm -hmm. envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bons les uns et les autres. Et le Seigneur Soyez bons les uns envers les autres et cela nous demande de nous pardonner. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est la Bible qui nous dit. Et Seigneur la Bible soto l'imbissana. La Bible nous demande de nous pardonner mutuellement. Et les autres soyez bons les uns envers les autres et compatissons vous pardonnez réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ Amen, Amen. Amen. la version lobby, soyez bons les uns et les autres et pardonnons-nous réciproquement. Amen. entre Amen. nous. Étant enfant de Dieu, nous devons voir l'amour entre nous. Avant de vouloir pardonner à la personne qui t'a fait du mal. Tu dois d'abord aimer cette personne. Et si tu aimes ton prochain. Par là que tu vas le pardonner. C'est par là que tu pourras pardonner à cette et personne. Et Si tu n'aimes pas Même ton prochain. Même si na s'il vient te demander pardon. Tu auras du mal à le pardonner. Parce que n'aime Parce que tu n'aimes pas ton prochain. La personne qui pardonne son prochain. C'est une personne qui a l'amour de cette personne. Soyez bons les uns et les autres. Et par là nettoyer, parce qu'on l'imbissanta réciproquement. Amen. Amen. C'est le seul Dieu qui peut pardonner nos fautes. Et à la grande famille, nous tous, avec l'imbissant, on a bien un bisou. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner nos défauts. Pour être pardonné, le collabard n'a jamais. Pour être pardonné comme enfant de Dieu. Et quelqu'un l'a dit, s'autoréconnaître, non, nous ici, quand on gafaki. Nous devons reconnaître nos erreurs. le mal qu'on a pu faire. tu reconnais le mal que tu as pu faire. Et tu vas vers Dieu pour demander pardon. Et par la Parce que c'est lui qui a cette puissance là de pardon. Et la personne qui a reconnu ses Il va vers Dieu. attitude comme ça. cette personne là a cette attitude là d'humilité et pardon on a né Nzambe c'est ce pardon-là que Dieu entend. Et que ensemble, ce n'est pas que quand bon, tu viens à la présence de Dieu avec tout orgueil. Et pas, contre les autres. Avec plein de rancune dans le cœur. Et tu te dis, oui, je, je demande un pardon et Dieu m'a laisse te dire Laisse-moi te dire que le Seigneur n'a enfin, pas dit Avant d'aller à demander pardon à Dieu. Tu dois d'abord être humble avec être en personne. Tu pardonnes à toutes les personnes Et qui t'ont fait du mal. Et quand tu te présentes devant Dieu, avec cette reconnaissance-là, c'est par là que, que il le Seigneur m'a donné. a que lui qui peut pardonner. Parce qu'il n'y a que lui qui peut pardonner. Parce que si nous regardons dans la Bible, parce que Jésus, il s'est prenait comme il prenait comme Dieu. Parce que vous voyez que le juif, il prenait euh, Jésus comme un Dieu. Non, les juifs, ils voyaient Jésus comme s'il se prenait comme un Dieu. Jésus, Donc, les juifs voyaient Jésus comme s'il euh, se prenait comme un Dieu. À chaque fois que Jésus, avant la paix qui s'amoutou, À chaque fois, avant que Jésus guérisse à, une personne, Hazard est toujours qu'on et pardon son péché. Tes péchés sont pardonnés. Il disait toujours à la personne tes péchés sont pardonnés. Il y a un moment même où Coloreau a dit ça qui m'ôte parce dit ça qui n'a toi. C'est pour cela que vous voyez et même le jour il avait guéri la personne qu'on avait descendu du toit. Jésus Alobi naier tes péchés sont pardonnés. Prends ton lit et marche. Jésus avait dit à cette personne tes péchés sont pardonnés. C'est lui ton lit et qui marche. a le pouvoir de pardonner. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de pardonner. Et c'est lui qui peut te pardonner. Et c'est à toi de pardonner les autres et aller vers Dieu pour que tu sois pardonné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardonnez-nous les uns et les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Les uns et les autres. C'est ça ce que Dieu attend de nous, et tant que les enfants de Dieu. De se pardonner, de aimer ton prochain. Et de s'adapter à son comportement, même si un jour il te fait mal, pour que tu puisses le pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et j'ai écrit deux versets que nous n'allons pas lire ici, vous pouvez lire chez vous à la maison. Jacques 5, verset 15 et Marc 2, verset 10 à 11. Amen. Amen. Amen. Troisième point, pour aller un peu vite. Un homme ne peut pas pardonner s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Un ah homme ne peut pas pardonner s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Même si cette personne a un certain niveau, s'il n'a pas l'esprit de, de Dieu, il ne pourra jamais pardonner. Et, pardonne elle, le pas Amen. Et son pardon ne sera pas le bienvenu vers Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous pousse vers le bien. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous pousse à pardonner à notre prochain. Le pardon est une chose qui, a, qui appartient au grand. La personne qui pardonne, c'est une personne qui est grande. Toi qui as du mal à pardonner à il bon temps, temps, tu dois savoir que tu es petit devant mais Dieu. Mais la personne qui pardonne, qu il est grand devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On pourrait voir même dans le monde. Euh, président euh, de fait, président Nelson Mandela. Fait président Nelson Mandela. La qui pendant 27 ans. La personne qui l'avait emprisonné pendant prison. Mais quand il est sorti de la prison. même la accepté même de travailler avec cette personne qu'il avait mis en prison. Le vrai pardon. pardon. pardon. C'est pour cela que cette personne-là, on parle de lui dans le monde entier. sali une personne qui est grand ça, euh, sait pardonner. Mais une personne qui n'arrive pas à pardonner, il est petit devant Dieu. Même quand même pas encore devant Dieu, mais même devant les hommes. Nous devons pardonner les uns et les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon, c'est loco élément qui efface ta faute, offenses ta offense envers toi salut ma bé, amen. Le pardon, c'est quelque chose qui efface tes fautes devant la personne à qui tu as fait du mal. Alléluia. Amen. Si nous voulons grandir dans la communion, le Seigneur nous sert toi apprendre, Olim dit ça. Si nous voulons grandir dans les choses des yeux, cela nous demande de d'apprendre pardon, à pardonner. Si nous voulons espérer dans la grandeur de Dieu, nous devons pardonner les uns et les autres. Si nous voulons accéder à une nouvelle dimension, si nous voulons accéder à une certaine dimension dans les choses de Dieu, nous devons savoir pardonner à ceux qui nous font du mal. Si nous voulons recevoir quelque chose, nous voulons recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Cela nous demande de pardonner à ceux qui nous font du mal. Dans le Christ. même Il y a de cela même à l'Église. Quand il te fait du mal. Quand il te fait du mal. Et tu es le premier ou la première. Il y a un à tu es le premier ou la première à, à refuser de pardonner. Même si cette personne t'approche, vient te demander pardon, tu n'as pas le vrai sens là de pardonner. Tu n'as pas le vrai sens de pardon. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses-là mal que tu fais vis-à-vis -vis des dieux, pardon. Quand tu nous pour demander pardon à Dieu, laisse-moi te dire, Laisse-moi te dire que le Dieu ne te pardonne pas. Parce que si toi tu arrives pas à pardonner muto ozomona. Parce que si toi-même tu n'arrives pas à pardonner la personne que tu vois. Et comment muto Et comment la personne dont tu ne vois pas peut te pardonner Nous devons d'abord ko limi ça pas tu ozomona. Nous devons d'abord pardonner à cette personne là que nous voyons. Et cette personne là qui est invisible pourra lui aussi en son tour nous pardonner. Alléluia. Amen. Le pardon est l'esprit de Dieu. Le pardon l'esprit de Dieu. Une personne qui a l'esprit de Dieu c'est lui qui pardonne. Une personne qui a l'esprit de Dieu c'est lui -nope. qui <t completa> Personne qui pardonne, c'est lui. Une personne qui a l'esprit de Dieu, c'est lui qui est grand. Alléluia. Amen. Dieu a pardonné ma faute de Le Seigneur pardonne nos fautes. Et nous aussi, nous devons pardonner les fautes de nos frères et de nos sœurs. Et nous aussi, nous devons pardonner les fautes de nos frères et nos sermes. Alors, nous savons tous. Au bénéficier, quelque chose venant de Dieu une personne puisse bénéficier d'une chose venant de Dieu tu dois savoir pardonner nous savons nous tous une personne qui a du mal à pardonner cette personne ira en enfer mais la personne qui sait pardonner cette personne ira dans un endroit qui est bon nous devons apprendre à pardonner les uns et les autres avec tout le mal que nous vivons dans ce monde nous devons pardonner même dans Nous devons pardonner même dans nos mariages. Ta femme, ton frère ou encore ta soeur te Il y a ce frère là et ce soeur là. Quand la soeur a commis une faute, pardonne la faute qu'on a Et qu'elle te demande pardon pour la faute tu as accepté, tu as dit. Mais tu as toujours la chose dans ton cœur, tu gardes encore cette chose -là. Alors la Bible nous dit Le Seigneur quand il pardonne il oublie Et comment toi quand tu pardonnes Tu n'arrives pas à oublier le mal que le prochain t'a fait J'ai connu un couple à Paris, un jour J'ai connu un couple à Paris un jour Moi aussi à quoi en La femme avait commis une faute et elle était venue demander pardon à son mari. pardon Le mari avait accepté son pardon. Alors cet homme là dans son cœur il avait dit non je vais lui prouver que moi après aussi après quelques années ils sont restés en Moi, ça y la femme ne savait pas que l'homme avait gardé cette chose là dans son cœur moi c'est la femme est partie à qui et l'homme est resté ici en Europe avec les enfants et leur enfant de 7 ans il était malade, il était malade. Il n'était pas parti à l'école. Et la femme qui venait pour aider les enfants, fille la, de la soeur. C'est lui qui venait prendre soin des enfants pour Et les emmener à l'école. Et c'est ce même femme-là qui a commencé à sortir avec ses femmes. Et leur enfant de 7 ans à Et de ans avait vu. Après maman Et quand la femme est rentrée. Et un jour, camarade maman. Et un jour, cette copine est venue. la femme voulait partir au travail. Elle allait laisser son enfant chez son ami. Et moi, et l'enfant a dit à sa, à sa maman. Maman, maman ne va pas au travail, ne laisse pas papa avec tantine Pourquoi je ne dois pas laisser papa avec Tantine? Parce que tant Parce que quand toi tu n'es pas dit, j'avais vu papa et dans votre lit La maman quand elle a appris cette chose Il a commencé à créer des troubles comme et, a. et quand ils se sont assis Pour que le mariage puisse Le mari avait commencé à dire à la femme. Je l'ai fait parce qu'elle aussi elle m'avait trompé. Savoir pardonner, Amen Amen ça va pardonner à une personne qui t'a fait du mal. Soit tu ne pardonnes pas. Mais ne dis pas à la personne que je te pardonne, après tu gardes la chose dans ton cœur. Vaut mieux de dire à une personne que je ne te pardonne pas, au la personne qui au lieu de, de faire du mal à une personne euh, au mal ou à elle s'entendait pas, Et nous devons savoir pardonner. La vengeance, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir Même pardonner. Si cette chose-là blesse. Tu dois de pardonner. Tu dois oublier cette Et chose. -là. Voilà que le Seigneur va nous dire. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et... Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La puissance de pardonner. Pardon est la puissance sur l'imbissac. est, est une puissance qui libère. Et brise. Le pardon efface, il brise. Et ça est capable de même de reconstruire. Et si tu as eu ma pardon est capable de reconstruire là où le mal était entré. Amen. Amen. Pardonnons-nous les uns et les autres. Combien des amis dans ce monde Ils se sont embrouillés pour une telle ou une chose ils n'arrivent pas à se pardonner. Tu peux le voir ensemble. Mais dans leur cœur, ils ne sont pas ensemble. Chacun est dans son coin, dans, dans leur cœur. Chacun raisonne de sa façon, dans son cœur. Mais quand ils marchent, on dit qu'ils sont amis. Non! Le Seigneur ne demande pas ça comme enfant de Dieu. Le Seigneur nous pousse à nous aimer avant de vouloir pardonner. Un bon ami, c'est quelqu'un qui pardonne dans le vrai sens. Un bon ami, c'est quelqu'un qui efface le faute que l'ami a commis si elle a demandé pardon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois pardonner ton prochain. Même si Et cette personne-là te fait du mal. Étant enfant de Dieu. Comme Dieu nous dit dans les livres de Pierre. Comme Dieu disait à Pierre. Nous devons pardonner 77 fois. Et là est le présence du pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Combien de personnes t'ont fait du mal dans ce monde que tu n'arrives pas à pardonner, que tu as refusé de pardonner. Ces personnes-là dont tu gardes la colère en toi. Ces personnes-là dont quand tu vois dans leur riz, tu as juste une envie c'est passer de l'autre côté. Nous étant enfants de Dieu, en comportement. Pas avoir ce genre de comportement. Vis au a comporté même un Christ. Le devant c'est Azo enseigner vis sur l'amour. C'est lui qui nous enseigne l'amour et le vrai pardon. Yakoébako lui misa. La façon là de savoir pardonner. Yakoébako pardon. effacer. Le savoir effacer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon. Ma béni Oyo. Quel est ce mal qui t'empêche ou encore euh, qui, euh, qui font que tu ne puisses pas pardonner à ton prochain Quel est ce mal qui tient ton cœur pour que tu ne puisses pas parler à ton prochain Bien aimé dans le Seigneur, le temps où nous sommes, et plus le temps de garder la colère en nous. Nous sommes dans un temps où cela nous demande de savoir pardonner à chaque fois. On regarde seulement le monde, où, comment il va. Tu dois voir seulement les personnes que nous connaissons encore, nous avons connu comment ils partent. quelque chose de normal. La mort est devenue tellement banale. Et toi qui as du mal à pardonner à ton prochain. Et toi qui as du mal à oublier le mal que les gens t'ont fait. Nous devons être prudents ou encore prudents. De savoir pardonner les autres. Parce que tant où ils attendent beaucoup perdu. Nous devons savoir pardonner les autres parce que ce temps où nous sommes, c'est un temps perdu. Tu dois savoir pardonner à une personne qui t'a fait du mal. Tu dois savoir oublier les choses qu'une personne t'a fait. Changer go avancer. Tu dois changer de disque qui avancer. Changer les solo et toi avancer. Tu dois changer l'histoire et avancer. Celui qui veut bénéficier de la grâce de Dieu. C'est celui-là qui va savoir à pardonner les uns et les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Savoir pardonner les uns et les autres, c'est le vrai sens du pardon. C'est ça ce que Dieu nous demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le secret du pardon, c'est la vérité qui vient de Dieu. Une personne qui ne, pardonne, qui ne pardonne pas, comme je viens de le dire, son endroit se trouve en enfer. Si tu ne veux pas partir en enfer, tu dois savoir pardonner en fait. Tu dois savoir aimer tes prochains. Tu dois savoir te même et les oui, personnes oui. qui te font du mal leur montrer l'amour et, et leur pardonner Il y a de ceux-là qui t'ont fait du mal et qui sont même morts mais toi jusqu'à aujourd'hui tu es mais encore, es encore es en ces personnes-là tu toujours avoir la haine contre eux tu dois savoir pardonner Combien de fois toi tu as péché? Tu ne regardes même pas le mal que toi tu as Tu vas vers la personne d'autre Tu, tu, vois pardon. Pas. tu te demandes pardon et, et, comment te et toi la personne Dans dont tu vois. personne. La vient te demander pardon. Pourquoi tu n'arrives pas à Pourquoi tu pour n'arrives pas, pardon pas à accepter son pardon? On doit savoir pardonner à nos prochains. Et quand tu pardonnes, tu oublies. Il y a moins des bon sens. Ou le bon, C'est là que le bon sens prend encore une chose qui va te pousser dans des grandes choses, dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le pardon. Amen. Nous devons savoir nous pardonner mutuellement. Et le Seigneur va nous emmener loin. Je n'irai pas loin. J'aimerais que tu puisses regarder ta vie. Combien de fois, combien de fois tu as fait du mal les mal qui sont très graves et le Seigneur t'a pardonné faire une chose ou encore qu'une personne puisse faire une chose ce n'est pas seulement quand une personne parle du mal en toi ou encore il t'a calomnié. Il y a ces choses là qui sont mal que et nous, enfants de Dieu, en nous nous faisons, que nos cœurs, nos cœurs, nous le savons, dans notre façon de marcher, étant enfants de Dieu, combien de, fois, combien de fois tu as avorté Combien de fois tu as volé Combien de, fois tu as volé? Combien de fois tu as fait le mal aux autres? Combien de fois tu as fait du mal aux autres? Combien de fois au bon battu? Combien de fois tu as tué les gens. Mais tu es parti vers Dieu, Dieu, il t'a pardonné. Et et m intourant m intourant m intourant une personne qui a juste parlé du mal. Toi, tu l'as effacé de toi. Tu as dit plus que tu as moi avec cette personne. Et aujourd'hui, le Dieu a besoin. Que tu puisses ouvrir ton cœur. Que tu puisses laisser un champ vide. Pour que le Seigneur puisse que je puisse sortir toutes les personnes qu que tu as qu Que tu puisses laisser la vie. Qu'il puisse te guider. Que tu puisses savoir pardonner à tes, ouais. à tes prochains. C'est par là que le Seigneur va te pardonner. Pour quand mis bison, ferme nos yeux